Mais les séminaristes, qu'ils soient de France ou de Colombie, ce sont des garçons de Troyes ou d'ailleurs, ce sont des garçons qui ont entendu un appel, un appel à servir euh, servir Dieu et, et servir les hommes. En fait. pas, donc, et, et Tout le monde entend un appel dans sa vie, certains entendent l'appel à se marier, d'autres entendent l'appel à, euh, à devenir euh, des gens très prestigieux, mais là c'est un appel à servir. La différence entre servir et, et être prestigieux, à, à régner, gouverner, puissant, être puissant, ce n'est pas, pas un appel à faire de belles carrières, c'est vraiment un appel à se mettre au service des hommes pour les aider à trouver Dieu. Je simplifie à, à l'extrême hein, en disant ça, mais et, et ben voilà, c'est ça un séminariste, quelqu'un qui, qui se sent appelé, qui se prépare, et qui se prépare du coup pour... Euh, un jour, recevoir une ordination qui en fera un prêtre, voilà, si, si, si c'est bien ça son appel, il prend le temps de vérifier si c'est bien ça, ou si c'est pas une petite émotion passagère qu'il a eue, quoi, et, non, et, et alors euh, euh, tout au long de, du chemin qu'il suit, euh, il, il est important qu'il soit au contact avec les personnes pour qui il va être serviteur plus tard donc un séminariste c'est aussi quelqu'un qui sollicite les, le peuple chrétien à l'aider sur son chemin pour qu'il se prépare, pour qu'il trouve le, le chemin qui est juste sur lequel il est appelé à servir. Tout le monde est appelé à servir d'autres manières mais lui il est appelé à servir en, en choisissant une vie qui soit entièrement consacrée à ce service.